Salut, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur, euh, je donne des cours aussi dans des écoles de communication et j'ai aidé et j'aide encore des entrepreneurs qui font des centaines de milliers d'euros par an et des millions, voire plus d'un million à euh, travailler leurs réseaux sociaux pour les aider à atteindre leurs objectif. Mais ce qui me passionne le plus, c'est vraiment d'utiliser cette expertise pour aider toi entrepreneur individuel, toi qui as déjà lancé ton projet et qui ne comprends pas pourquoi avec tant d'énergie, tant de volonté, bah, tu n'arrives pas à atteindre tes résultats. Moi, ça fait presque 10 ans que je me lance et euh, que je me suis lancé et j'ai mis par exemple 8 ans à atteindre les 5000 euros par mois. Et en fait, tant que tu n'as pas atteint 5000 euros par mois, tu es encore dans la survie. Donc moi, c'est vraiment mon objectif à travers la famille solopreneur de t'aider à atteindre cela. Alors, comment on va s'y prendre il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a les masterclass. Donc, deux fois par mois, il y aura un cours, une masterclass de 45 minutes sur le marketing. C'est-à-dire que c'est une vidéo en ligne hein, où tu pourras être formé sur... Les meilleures techniques marketing, création de contenu, marketing de contenu, création de formation en ligne, comment avoir du trafic à travers les réseaux sociaux, comment utiliser LinkedIn, bref, des choses pointues comme ça chaque mois. En plus, quand tu t'inscris, tu auras accès à tout ce qui a été publié auparavant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième masterclass, ce sera sur comment travailler ton état d'esprit. Parce que pendant longtemps, moi, les techniques marketing, je les connaissais. Hein. Vraiment, j'avais plein, plein de connaissances, je travaillais pour des clients. Mais j'avais cette pensée limitante que gagner de l'argent, c'était mal, qu'il fallait juste que je gagne assez pour vivre. Et en fait, c'est tout autre chose. Donc, ce genre de pensée limitante, le manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, euh, le découragement... Le, le manque d'ambition, tout ça on va le travailler durant la masterclass qui, euh, qui sera délivrée donc chaque mois sur le mindset, l'état d'esprit. Alors ces deux masterclass, pour être tout à fait honnête avec toi et j'ai aucun problème avec ça, si tu ne peux pas encore investir dans ton business, bah, sache que euh, c'est des webinaires en fait qui auront lieu euh, tous les deux semaines et le replay tu auras accès pendant 48 heures. Donc, ça, c'est la version gratuite, mais que pendant 48 heures. Donc, en t'inscrivant à la famille Sopreneur, tu peux regarder ça tranquillement quand tu veux et regarder aussi tout ce qui a été publié avant parce que ça devient totalement privé. Donc, il y a les masterclass, donc deux vidéos par mois sur des sujets pointus pour t'aider dans ton business. Mais il y a aussi, aussi une communauté. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on appelle ça la famille Sopreneur, parce que tu as besoin d'avoir des gens au quotidien, chaque semaine à qui tu peux partager tes craintes, tes euh, euh, échecs, mais aussi tes réussites et parce que c'est comme dans une famille. Donc, on a besoin d'être soudé pour réussir et c'est vraiment ce que je voulais t'apporter. Si tu cherches juste du contenu marketing, juste des techniques marketing, euh, c'est très bien. Va voir dans des livres, il y a des très bons programmes euh, pour ça. Tu peux même les demander, je te ferai des recommandations. Mais ce que j'ai compris, c'est que ça ne suffisait pas. Que ces techniques-là, même si on les a et tu les as peut-être. Ben, ça ne suffit pas parce que tu as besoin de la partie mindset, mais aussi d'une communauté. Et je fais partie avec mon assistant Mamadou de cette communauté où on pourra t'aider à progresser, à développer. Donc, comment on va le faire Concrètement, il y a un groupe Facebook où tu pourras partager, mais il y aura aussi un support premium. Alors, le support premium, franchement, c'est du très lourd. En fait, chaque semaine, du lundi au mercredi, tu pourras poser tes questions dans le groupe Facebook. Et moi, je prends ces questions-là je tourne les réponses en vidéo et le vendredi, tu as la réponse à tes questions personnalisées. Okay C'est vraiment des questions à tes réponses et ça, toutes les semaines, tout, tout, toutes les semaines. Okay en plus de ça, il y a un coaching en groupe tous les mois. On va se regrouper tous ensemble virtuellement hein, et on pourra, bah, tu pourras aussi me poser des questions et aller de plus dans des échanges pour travailler plus profondément sur certaines choses. C'est le genre de choses que si je t'offrais un accompagnement personnalisé une heure par semaine, chaque mois, ça te coûterait 1000 euros par mois. Okay si tu veux vraiment travailler avec moi, une heure par euh, semaine pendant un mois, ça va te coûter 1000 euros par mois. Mais j'ai voulu rendre ça accessible à un prix beaucoup plus intéressant euh, pour des budgets plus adaptés parce que tu es encore plutôt au début et parce que de toute façon, le coaching en 1 à 1, bah, très rapidement, je suis limité, je peux pas prendre plus de clients. En plus de ça, il y a quoi Il y a... Une enveloppe et ouais en papier à l'ancienne en fait chaque mois tu vas recevoir une enveloppe partout où, euh, où que tu sois dans le monde et dans cette enveloppe là il y aura deux il y aura une newsletter ok ex exclusive qui va donner un peu l'actu de la famille solopreneur si tu veux et puis il y aura aussi euh, des fiches pratiques qui accompagnent les masterclass dont je te parlais avant des fiches pratiques avec soit des listes de tâches un petit résumé comme ça moi après moi, tu collectionnes un peu ça et tu auras euh, toujours des documents pour t'appuyer, pour comprendre les choses et pour revenir dessus. Donc, du contenu de qualité pertinent pour aider l'entrepreneur individuel que tu es à réussir, une communauté pour t'encourager, un support premium pour répondre à tes questions et puis cette enveloppe avec du contenu pour... Très franchement, ce n'est pas que pour le contenu, mais c'est pour t'encourager. Parce que je sais que quand tu recevras cette enveloppe chaque mois, tu vas te rappeler tes objectifs, ta passion, ton rêve de vivre, de ta passion justement. Et puis que voilà, il y a une famille qui pense à toi. Donc si tu es intéressé, tous les détails sont en dessous. Donc vraiment... Si tu es un entrepreneur individuel, tu cherches à atteindre les 5000 000 euros par mois et tu sais que tu ne peux pas faire comme ça du jour au lendemain et que tu cherches un programme de formation continue sur toute l'année qui peut t'aider, inscris-toi à la famille Sopreneur. C'est sans engagement, tu as même une garantie satisfaite ou remboursée 30 jours. Il n'y a aucun problème si ça ne correspond pas exactement à ce que tu veux. C'est moi qui prends les risques, tu ne risques rien. Tu fais une demande et on te rembourse. En tout cas, si tu nous rejoins, j'ai hâte, hâte, hâte de te retrouver dans cette famille, dans cette maison. Euh, et c'est vraiment l'un des plus beaux projets que j'ai eu à ce jour. Pourquoi Parce que c'est un projet durable. Toutes ces années où j'ai créé plein de petites relations à travers des formations, des campagnes de communication, je veux regrouper les personnes les plus motivées, les plus euh, les plus vraiment impliquées et qui veulent échanger avec moi. Comme ça, on peut travailler tous ensemble durant l'année et atteindre les objectifs ensemble. Si tu es intéressé, inscris-toi. Euh, si tu veux en savoir plus, tu peux lire. Si tu as des questions, tu peux contacter le support. Je te dis à très bientôt dans la famille sur J'espère. Ciao